Alors qu'est-ce qui se passe quand on, on s'est arrêté de jouer pendant quelques semaines eh C'est ce qu'on appelle tout simplement une reprise. Donc les reprises c'est quoi C'est on revient sur les bases les gars. Donc <rire> un petit direct pour deux. Série commentée en live. Et on va bien voir de quoi il en retourne. On part vraiment dans un esprit de dilettante. On va un petit peu juste remettre un petit peu les, les, les choses simples essayer de retrouver quelques sensations ça va pas être évident je pense là tout de suite donc on verra bien hein. donc un direct pour deux je le place d'un côté de l'autre on va peut-être un petit peu modifier les points on va enchaîner quelques points voir un petit peu où ça nous mène à mon avis pas bien loin mais bon on va bien se marrer et c'est bien là l'essentiel donc je vous dis à tout de suite pour cette donc série commentée live avant d'entamer vraiment la saison 3 qui s'annonce extrêmement rigoureuse très technique donc euh on commence par la détente. Euh, oui, non, là. Encore une attaque. Allez. Le petit direct pour le désamour. Ouais. Allez, bille-bande. Bille de bande, bille, même. Voilà, très fine, la rouge et on va chercher cette bille jaune tranquille allez, euh, j'ai peur de, de rater mon placement donc je vais rappeler cette jaune de suite immédiatement voilà, si elle peut se faufiler dans le trou c'est pas mal c'est pas mal allez, on va se positionner sur cette jaune pour la rappeler le coup d'après. Bon, pas du tout. On va se replacer une nouvelle fois pour tâcher de la rappeler convenablement. Cette fois-ci, toujours pas, mais bon, je suis obligé de la rappeler là. Plus le choix. On s'en sort bien. Très bien même. Allez, balayage. Enfin non, petit point. Voilà. Ici, balayage. Donc balayage, ça veut dire que je traverse les deux billes. Attends, oui, oh, attends, wow, pas évident, oh. pas évident, ah non, non, non, non, non demi-massé. Bon alors là, j'ai zéro sensation, allez, on va rappeler, on peut rappeler, on peut, on peut regrouper les billes ici sur la jaune, c'est quand même risqué, allez, oui, on va rappeler. Oui, voilà, ça se passe mal, mais c'est pas grave puisque je savais qu'il y avait moyen de rappeler cette jaune, même si on n'est pas très bien placé. L'important ici, c'est de se bien placer sur la rouge. Donc le biais, moi, me paraît dégueulasse. Et ça va se confirmer avec cette arrivée de jaune, évidemment. Donc voilà, là, j'ai pas soigné mon arrivée sur la 3. Complication. Complication, mais il y a moyen, évidemment. Hein, on est plein de ressources dans les billes en paquet. Évidemment. Donc, euh, bon, un point. Hein. C'était prévu que cette jeune s'échappe. Voilà, là-dessus, une bande, hein, évidemment. Voilà. Voilà. On reprend la dominante des billes. Normal. Allez, on envoie la jeune dans le tiers. On se soucie d'avoir un biais confortable sur cette bille 2. Ça, enfin, c'est cette bille 3 qui est devenue notre 2. Et là-dessus, le rétro doublé, s'il vous plaît. Voilà. Avec les billes. Empaquetées. Voilà, voilà. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle avoir de la ressource. <rire> voilà. Merci beaucoup. Ça m'a ça fait beaucoup de plaisir. De vous offrir cet instant magique où tout a été vraiment décidé, quoi. Dans mon esprit, c'est grandiose. Allez, allez, c'est parti contre sur ma bille. Euh, direct pour deux, c'est pas possible. Un pour deux, c'est compliqué, on est loin des billes. Allez, je me positionne sur cette rouge pour la rappeler. Le coup d'après, est-ce que c'est une bonne idée j'ai du mal avec ça parce que quand, quand je suis près des billes comme ça, ça m'emmerde de chercher un placement pour le rappel de long quoi. Moi je suis plus tenté par.. Euh, par le beau jeu quoi. Le beau jeu il est là. Hein. Il y a un pour deux ici quoi. C'est déconné quand même. Le rapport fort c'est pas bon. Allez tant pis, allez, on se place pour un rappel de long à la rouge. Oh, j'arrive encore mal hein, sur cette bille numéro 3 c'est fou quoi j'avais espéré la caramboler de l'autre côté on est entré il va falloir sortir ces billes donc piquer sur la rouge voilà on est sorti enfin on en a sorti une du moins ça suffit en hein, même temps. Enfin, si on peut regrouper les tomates ah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle est allée si loin Non, on s'énerve pas, on a dit. On ne s'énerve pas. Allez Bon ben. Allez, je vais me placer. J'ai pas envie de rappeler cette rouge. Je ne suis pas très bien placé. Je vais chercher à me placer sur cette jaune. Pour faire. Oh quelle horreur C'est peut-être trop compliqué ce que je fais aussi. Hein. Allez, placement sur la rouge. On va chercher à la rappeler. Oh je la déborde, c'est sensationnel. Sensationnel <rire> Mais non mais j'ai trop débordé. Je peux pas la rappeler. Oh là là, ça y est. Ça y est, c'est la fin les enfants, c'est la fin. Oh là là là là là là là. Ah qu'est-ce qu -ce que c'est que ça ça m'agace, ça, ça, ça m'agace. Non non, tu t'énerves pas, t'énerves pas. Allez non, un truc comme ça, là, je suis sûr que ça marche ça. Ça marche ça. Mais bien sûr que ça marche. Allez. Allez, on continue hein. Qu'est-ce qu'on peut faire Rappeler la rouge c'est délicat donc on va essayer de regrouper les billes. Ou je vais essayer de déborder cette rouge. Le bon plan je pense, c'est d'être très fin sur la jaune et de déborder cette rouge. Ah, c'est trop débordé ça. Oh là là là là là là là là là. là. C'est bientôt la fin. <rire> C'est bientôt la fin, madame. Pas beaucoup de billes. Je veux pas qu'elle aille très loin. Et nous, beaucoup de bas et beaucoup d'effets, justement, pour compenser ce... Oh, où est-ce qu'elle est allée Mais <rire> mais rien ne va, mais, mais les ressources sont là, bien sûr. Et nous allons, évidemment, de façon magistrale, ramener cette bille numéro, cette bille numéro 2 avec oh. ce magnifique coup extraordinaire. Ça, c'est fait. Bien. Il faut savoir se remettre en question de façon permanente. Pour justement acquiescer ce genre d'événement comme on vient de le voir ce soir. Donc, reprise chaotique. Mais c'est normal, c'est normal. Et il faut se reconditionner, il faut se remettre évidemment les, les objectifs en place. Là, on est plus en mode plage, <rire> éventail, cocktail, etc. Et c'est vrai qu'il va falloir passer la vitesse un petit peu supérieure et se remettre au travail pour enchaîner dès le mois de septembre des exercices démonstrations extrêmement rigoureuses on va essayer un petit peu de mettre en place quelque chose de relativement efficace la saison 3 je pense est extrêmement charnière en ce qui me concerne et pour vous aussi surtout pour vous j'aimerais vraiment que certains passent le cap et euh, comme moi aussi j'ai envie vraiment de passer un cap cette année donc on va être extrêmement exigeant on va tâcher d'être extrêmement sérieux aussi. Mais rassurez-vous, on aura des moments de détente ensemble. On profitera des, des, des moments un petit peu festifs. Voilà, je vous fais le béco. Rendez-vous au mois de septembre.